Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans Bokeh comment on peut exporter les événements de l'agenda. Alors depuis euh, quelques temps nous avons des fonctions d'export de l'agenda euh, qui sont accessibles via URL pour intégrer par exemple les événements dans d'autres sites. Pour retrouver la documentation vous pouvez toujours chercher euh, dans Google par exemple ou euh, à notre moteur de recherche et vous tomberez euh, sur la documentation euh, de Bokeh comme d'habitude. Et euh, nous avions la documentation pour euh, voir quelles étaient les URL d'export euh, des événements au format ICAL, qui est un format standard euh, d'échange euh, des événements. Alors aujourd'hui, nous avons ajouté d'emboquer un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de proposer l'export aux usagers. Par exemple, si vous allez sur la boîte Agenda, dans les outils d'administration, vous avez cette nouvelle case « Proposer un flux ICAL ». Et lorsque je coche cette option et que je la valide, je vais avoir une icône d'export de l'agenda. Un petit peu caché, j'enlève les icônes d'administration, voilà. Donc cette icône qui permet d'exporter euh, l'agenda au format ICAL. Donc quand je clique dessus, euh, j'ai un fichier ICS qui est créé, qui est l'extension le, standard pour les événements de type ICAL. Et je vais pouvoir l'importer dans euh, mon logiciel euh, bureautique euh, de gestion d'événements, ici c'est le logiciel évolution, mais ça peut être Thunderbird ou euh, Outlook ou hein, tout autre logiciel, et je vais pouvoir importer ces événements dans mon agenda. Ça c'est pour la partie de bureautique. Si vous êtes euh, sur un téléphone, par exemple, euh, et que euh, je vais sur le portail Bokeh, de même j'aurai l'icône exporter l'agenda. Et lorsque je clique dessus, je vais pouvoir importer euh, les euh, événements euh, dans l'agenda de mon téléphone. Donc là je vois les événements exportés, je peux tout ajouter. Et donc si je vais dans euh, l'agenda de mon téléphone, donc si c'est un téléphone Android, je vais voir les différents événements euh, exportés par Bokeh. Alors, si euh, ce téléphone est bien euh, relié à un compte Google, vous retrouverez, voilà, euh, vous retrouverez donc les événements euh, dans votre agenda Google. Aussi, euh, vous avez l'icône sur la boîte Agenda, mais lorsque vous allez hein, sur un article, euh, vous aurez la même icône alignée avec les icônes d'export sur les réseaux sociaux, donc on aura... De même, euh, l'icône exporter cet événement-là qui permettra euh, d'exporter uniquement l'événement que j'ai sélectionné. Alors, euh, une autre chose, c'est que ce lien-là peut permettre à l'usager d'exporter les événements, mais c'est aussi ce même lien qu'on peut utiliser pour exporter les événements, par exemple, euh, vers un autre site. Par exemple, imaginons que le site de la mairie ou le site de la BDP, veuille importer les, les événements de votre portail de bibliothèque, vous pouvez lui transmettre euh, le lien de cette exploricale pour qu'il puisse intégrer. Donc là, nous allons prendre exemple, euh, imaginons un portail de BDP qui utilise évidemment Bokeh. Euh, je vais pouvoir, quand je fais un clic droit sur ce lien-là, voilà, je vais pouvoir copier l'adresse du lien. Et euh, côté portail BDP, par exemple, euh, je vais pouvoir déclarer un agenda externe. Alors, ça peut être un agenda de bibliothèque ou n'importe quel autre agenda. Euh, donc, on va lui donner un nom. Événement Budaka. C'est le nom de la bibliothèque. Je vais importer tous les événements dans cette catégorie euh, de CMS. Et ici, je vais coller euh, l'URL donnée par bokeh. Lorsque je valide, je peux donc lancer l'import euh, des événements. Voilà, on m'a créé cinq événements ici. Et si on voit donc dans euh, les articles, euh, les événements euh, ont été importés. Et comme ceci, dans un bouquet, on peut importer euh, tous les événements, quel que soit le flux ICAL euh, qu'on lui donne. Voilà, c'est tout pour cette démonstration, et à bientôt pour une prochaine démonstration.